On m'a demandé de faire une dystopie euh, sur, euh, sur euh, l'utilisation de l'eau euh, dans l'exploitation. Je ne vais pas dire du gaz de schiste, parce que je trouve que le gaz de schiste, c'est très limitatif. Nous allons parler des hydrocarbures non conventionnels, parce qu'il n'y a pas que du gaz euh, de schiste, il y a aussi de l'huile de schiste, donc euh, du pétrole, et il y a aussi euh, d'autres types d'hydrocarbures non conventionnels. Euh, celui qu'on connaît bien, que euh, connaissent bien les Canadiens, hélas, ce sont les schistes bitumineux et celui qui dans un futur relativement proche peut impacter très très fortement nos ressources en eau, c'est ce qu'on appelle les hydrates de méthane, qui sont pour l'instant inexploitables parce qu'on ne sait pas encore comment les remonter à la surface, mais tôt ou tard ils trouveront de quoi le faire. Alors je rappelle trois petites choses qui sont très importantes pour l'extraction d'hydrocarbures non conventionnelles, du alors, d'une part, pour extraire euh, de l'huile ou du gaz de schiste, il faut une utilisation énorme, massive d'eau. L'équivalent entre 15 et 150 piscines olympiques par fracturation. Ça, c'est le premier point. Ceci dit, depuis que chez nous, en France, la fracturation hydraulique est interdite, les sociétés euh, qui euh, ont les moyens de faire de la recherche cherchent des techniques techniques, alternative à la technique de la fracturation hydraulique pour utiliser moins d'eau. et pour la remplacer par d'autres produits, euh, on nous parle notamment euh, d'amidon de maïs qu'on peut évidemment imaginer comme du maïs transgénique. Le deuxième élément important, c'est ce qu'on appelle les bouts de fracturation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a injecté de l'eau et puis les adjuvants chimiques, on a répertorié plus de 500 molécules chimiques dont des dérivés de toluène, de benzène, qui sont des perturbateurs endocriniens extrêmement puissants, eh bien, on remonte cette eau à la surface, on sépare le gaz de l'eau, et on se retrouve avec une espèce de boue, dit bout de fracturation, et qui va devoir traiter. Le seul système qu'on a trouvé aujourd'hui pour pouvoir traiter cette eau, polluée, fortement polluée, eh bien, c'est un système d'évaporation, c'est-à-dire que l'eau arrive dans des grands bassins, et puis on la vaporise, au-dessus des bassins, donc l'eau s'évapore, puis les produits qui eux ne s'évaporent pas retombent dans le bassin, et on a comme ça des bouts euh, très denses en métaux lourds, et entre lui, toxiques, boues dont on ne sait pas quoi faire pour l'instant. Le troisième élément important, c'est que j'ai la chance d'avoir parmi mes amis proches un ingénieur, euh, un ancien de la COMEX, qui est l'inventeur du ROV. Le ROV, c'est ce petit robot qu'on pilote euh, en surface, qui plonge et qui permet euh, d'aller surveiller euh, les barrages euh, quand ils sont enfouis euh, et euh, les puits de forage en offshore. Et donc Christophe me dit, un tubage de forage, fracturation ou pas fracturation, n'est jamais étanche à 100%, ça n'existe pas. Donc ça veut dire que quand on pratique du forage pour aller vers de la fracturation, on traverse des nappes phréatiques de plus en plus profondes. Vous savez tous que les nappes phréatiques les plus profondes contiennent des métaux lourds et des matières radioactives qui sont le lavage naturel fait par le temps, par la nature, et que donc, par le biais de ces tubages euh, non étanches, eh bien, les eaux se mélangent petit à petit avec les nappes de surface dans lesquelles nous cuisons l'eau agricole ou, euh, ou euh, l'eau potable. Euh, donc en fait, euh, la première dystopie, c'est que quelle que soit la technique employée pour extraire des hydrocarbures piégés dans le schiste, dans la roche-mer, eh bien, irrémédiablement, l'impact sur les ressources en eau est fait. Il n'y a pas moyen d'échapper à cet impact, à moins de trouver une technologie qui nous permettrait de faire des tubes totalement étanches. Mais ça, c'est complètement une chimère. Alors le point suivant, comment fait vous passer comme ça Le point suivant c'est très rapidement euh, où sont euh, situées les principales réserves supposées en hydrocarbures non conventionnels dans la région qui nous concerne. J'en ai délibérément oublié une, c'est-à-dire la vôtre en Catalogne, puisque pour l'instant il y a plus qu'un moratoire, puisque le gouvernement catalan vient d'interdire la fracturation. C'est la même chose chez nous en France. Sauf que en France, cette loi s'est appuyé sur la déclaration faite par le foreur de recourir à la fracturation. Or, des permis de recherche d'hydrocarbures non conventionnels n'ont pas mentionné la fracturation et encore moins n'ont pas dit ce qu'ils allaient trouver. Or, on sait, d'après nos amis géologues, que ce que ces pétroliers et gaziers vont chercher, ce sont des hydrocarbures non conventionnels. Alors, on en trouve, en tout cas en France, dans toute cette zone-là, de part et d'autre du Rhône, l'Aude l'Hérault, le Gard le Larzac, le fameux Larzac et puis de l'autre côté du Rhône, le Var et une partie de la Provence, enfin du Vaucluse et puis l'autre zone qui est fortement sollicitée par les hydrocarbures non conventionnels c'est chez vous en Espagne, donc ici et d'ailleurs en regardant les cartes tout à l'heure que j'avais je me demandais où ils allaient chercher l'eau où ils allaient trouver l'eau pour pouvoir extraire du gaz de schiste dans cette région-là. Et apparemment D'après euh, les données de l'Agence internationale euh, de l'énergie, il y a donc euh, des, potentiellement des réserves euh, de gaz de schiste en Catalogne. Mais euh, permettez-moi de, de vous dire que euh, tout ça c'est la prospective et que je pense qu'il euh, y a dans cette affaire de la Catalogne beaucoup d'esbrouffes de la part euh, des investisseurs. Alors je vais zoomer un peu sur euh, la région euh, euh, que nous avons vue tout à l'heure. Il y a actuellement euh, deux permis de recherche qui sont valables dans notre sillon. Le premier, c'est sur un ancien bassin minier, où on est en du charbon, et où on peut trouver autour de l'Est, dans le Gard et où on suppose qu'on pourrait trouver beaucoup plus profondément que les mines de charbon, euh, du gaz ou de l'huile de schiste, mais surtout du gaz de houille, du gaz de couche. Euh, Celui-là est pour l'instant euh, mis en stand-by, euh, notre ministre de l'Environnement n'a pas encore euh, renouvelé l'autorisation d'aller explorer. Et puis, il y a un très grand permis euh, qui fait là je de dessiner vraiment oui. la vérité, euh, qui oui. part du bord de mer et qui remonte jusque euh, dans ce qu'on appelle les hauts cantons de l'Orbe. Ce sont des régions assez montagneuses, hein. on est en à 600-800 mètres, euh, avec là des ressources en eau euh, énormes. Euh, moi, j'habite précisément euh, ici, euh, au bord de l'orbe, et euh, euh, j'y vais depuis euh, 35 ans, et je n'ai jamais eu euh, de stress idée, je ne sais pas ce que c'est que le stress idée. Alors, ce permis, je souligne, je précise qu'il est détenu euh, par Lundin Petroleum, qui est une société suédoise, euh, dont le patron, l'ancien patron est aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères de Suède, M. Carl Bildt, et que Lundin Petroleum était une société qui disposait une très importante concession euh, d'exploitation de pétrole euh, au Soudan, et que Lundin Petroleum et le fils de M. Carville sont soupçonnés d'avoir payé les milices qui ont provoqué les massacres euh, jusqu'à la guerre du Darfour, les 2 millions de morts et 4 millions de réfugiés euh, euh, du Sud-Soudan, et qu'il euh, y a des tentatives de plainte, de procès, etc. Mais évidemment, Carbide, lui, regardent euh, euh, son statut de ministre des Affaires étrangères, a complètement euh, enterré l'affaire en faisant même enlever deux journalistes qui avaient été enquêtés, enquêtés en Éthiopie. En Alors, la dystopie pourrait être euh, eh bien, à quoi à va servir à euh, alimenter euh, les puits de, de, de fracturation euh, pour aller chercher euh, ces hydrocarbures non conventionnels. Moi je pense que c'est une chimère. D'une part parce que quand euh, l'empereur fraîche, euh, maire de Montpellier, euh, a imaginé Domitia, on ne parlait pas du tout d'hydrocarbures non conventionnels. Maintenant effectivement, Total, Schwebbar, euh, euh, Gaz de France, euh, GDF Suez, etc peuvent très bien se dire « mais nous aussi on va vous acheter de l'eau du Rhône pour aller fracturer dans cette région-là si c'est une usine ». Plus haut, je ne sais pas s'il retrouve son permis qui pour l'instant est interdit, mais on pourrait même donner s'il trouvait une technique alternative à Alès, voire de l'autre côté de la Méditerranée, j'en parle Il n'y euh, a pas, pas besoin d'eau du Rhône pour pratiquer la fracturation. Pourquoi Parce que d'une part, nous avons un fleuve, l'Orbe, ici, qui lui, n'est jamais en stress hydrique. Jamais. À tel point que euh, EDF, et c'est quand même parce que c'est une carte officielle ça, euh, EDF pointe, les, enfin, les gens de cette carte ont fait cette carte pointe trois barrages dans la région. Euh, deux barrages qui ont des vocations à l'école, alors c'était effectivement pour euh, aller griller les vignes, mais maintenant ça me compte que ça sert à rien que le bon vin euh, nécessite plutôt le stress hydrique que de l'arrosage. Et puis un barrage qui vit et m'en gentiment en bleu, alors que c'est un barrage de production hydroélectrique. Qui fait que, sur le plan juridique et commercial, EDF, GDF, EDF qui produit l'électricité à partir de ce barrage, est propriétaire de la totalité de l'exploitation de l'eau sur toute la longueur du fleuve de l'Or. Nous avons procédé, fait procéder une petite étude par un ingénieur hydro-hydrologue, hydrogéologue spécialisé dans la production d'électricité en petites unités hydrologiques Dans une petite ville de 2500 habitants, Bédarieux, qui se situe à peu près ici. Bédarieux est alimenté en eau par l'eau. Bédarieux, jusqu'à la fin du 19e, même au début 20e, disposait d'importantes industries de tanneries, donc avec des machines-outils, alimentées par l'eau. Les roues à eau alimentées par l'eau. Et que cet ingénieur s'est rendu compte que les 14 unités, les 14 roues à eau qui existaient au XIXe, pourraient être transformées en 14 générateurs d'électricité, mini turbines, et donc pourraient fournir l'eau, l'électricité, pour tous les habitants de Bédarieux, voire toute la communauté de communes qui est autour de Bédarieux. Sauf que, juridiquement, c'est impossible, puisque EDF dispose de la concession de l'eau de l'ordre pendant 99 ans. Donc ça, c'est la deuxième dystopie, c'est-à-dire, eh bien, avec l'exclusivité donnée à l'impérateur de PDF, impossibilité pour les citoyens de s'organiser et exploiter, j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, exploiter le cours de ce fleuve pour produire de l'énergie, de l'électricité en circuit ultra court. -cool. Ce qui est important, et pour moi, euh, moi j'ai toujours, euh, je dis souvent que euh, il faut... C'est ce, ce vieil argument utilisé par nos amis écologistes, les verts, on pense global et on agit local. Moi je dis souvent qu'on pense aussi localement pour agir globalement. Il se trouve qu'en fait, euh, on se fait un focus beaucoup sur le gaz et l'huile de schiste en Europe, mais les industriels qui tentent d'investir en Europe investissent surtout de l'autre côté de la méditerranée Alors ça c'était le barrage de l'Orbe. Et on trouve du gaz et de l'huile de schiste en Tunisie, en Algérie, et des schistes bitumineux au Maroc. Le problème, c'est que, alors voilà une carte de l'Algérie, euh, tous ces sites sont identifiés, les concessions ont été attribuées aux pétroliers ou aux gaziers, notamment Total, notamment GDF Suez. Euh, en Tunisie... La concession, une très importante concession, a été attribuée au milieu de la Tunisie, à partir de Kéron jusqu'au bord de mer, à Shell, entreprise européenne associée à Schoenberger. Schoenberger est spécialisée dans les techniques de fracturation, et donc met énormément d'argent dans la recherche de techniques alternatives à ce qui est interdit en Europe. Et puis, il y a euh, dans cette région-là, dans le sud de la Tunisie, euh, le shot euh, El Idris, dans lequel on exploite déjà du gaz en forage traditionnel, dans lequel la société Perrinco, société à capitaux français et anglais, vient de pratiquer les premières fracturations. Le problème, et c'est encore une dystopie, c'est que eh bien, dans cette zone-là, il y a la fameuse zone aquifère Nap dite Alguen, qui d'après les hydrologues serait la plus ancienne réserve vieille réserve d'eau du monde, et que, ben bien évidemment, je le disais tout à l'heure, un tube de fracturation, c'est jamais étanche, et donc, euh, ben, il ne peut pas faire autrement que d'aller percer, voire puiser, euh, l'eau euh, qui est contenue euh, dans cette nappe phréatique. Donc c'est, euh, comme effet annoncé, eh ben, tout simplement, euh, la désertification définitive euh, d'une zone qui pourtant, notamment euh, en Tunisie, notamment... Euh, dans quelques petites régions d'Algérie où les paysans tentent de développer une agriculture à peu près soutenable en cuisant l'eau dans les nappes les plus affleurantes en fait. Mais moi je reviens j'étais en octobre en Tunisie et en Tunisie il n'y a plus d'eau potable, non pas parce qu'il y a la fracturation qui a été mais parce que la pollution domestique et industrielle est telle depuis maintenant une centaine d'années qu'il n'y a absolument plus d'eau potable et que tous les Tunisiens achètent de l'eau en bouteille. Alors moi, je vous pose quelques questions. On a parlé tout à l'heure de, de, de ces projets, de, de choses qui existent déjà à Barcelone, de désalamiser l'eau. Euh, Moi, je pense qu'une un des, des perspectives que, sur lesquelles nous devrions travailler, c'est, on en a, on a évoqué rapidement, euh, quel va être l'impact du changement climatique sur nos ressources en eau. Plusieurs questions très concrètes se posent. La première, c'est le de devenir des zones humides qui sont... Euh, sur le littoral, je reviens un peu en arrière euh, ici nous avons euh, autour de Narbonne là, euh, une zone naturelle de mille, une zone humide vous savez ce que c'est que les zones humides euh, natura de mille. Euh, cette zone humide pour l'instant c'est une zone d'eau euh, de sauvâtre euh, mais qui est euh, d'un point de vue euh, d'écosystème extrêmement importante. Euh, réchauffement climatique veut dire euh, remonter les eaux enfin, moi je suis basique et donc ça veut dire que cette zone humide va être très vite recouverte par euh, l'eau de mer. Mais le permis de l'undi pétroleone recouvre la zone humide en question. Donc, euh, quid de ça La deuxième chose qui est importante, c'est quoi Domicia, Thierry le disait ce matin, euh, c'est pour euh, aussi alimenter en eau euh, le très fort développement touristique, euh, de euh, toute la côte, euh, donc depuis, euh, alors, 7, euh, euh, de l'autre côté, mais 7, Agde, etc. Euh, sauf que moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que qui dit réchauffement climatique dit euh, euh, remonter des eaux, et donc euh, euh, mélange d'eau salée avec, euh, dans les circuits de distribution d'eau potable euh, sur ces euh, centaines, voire milliers d'hectares de zones construites, euh, très fortement urbanisées, pour les touristes, euh, imaginez autour d'Agde euh, ce que ça peut présenter Et que, comme à Marseille, euh, à Marseille, on a fait un tunnel pour désenganger l'autoroute, euh, mais ce tunnel se trouve en dessous du niveau de la mer. Est-ce que les ingénieurs ont pensé que d'ici 20 ans, le tunnel sera euh, sous l'eau, dans l'eau euh, Est-ce que les ingénieurs ont pensé que tous les systèmes, tous les investissements qu'on fait aujourd'hui en distribution d'eau potable, en réaménagement par exemple de la source du lèse qui alimente montpellier vont être obsolètes dans une vingtaine d'années parce que euh, l'eau de mer et les eaux somatres auront envahi euh, toute cette région et puis, euh, deux dernières choses, je vais finir, ça est ma conclusion. Deux dernières choses, euh, moi j'ai la chance d'habiter euh, en altitude à 450 mètres d'altitude euh, et je m'aperçois que le taux du mètre carré constructible augmente très vite. Je me suis posé la question pourquoi Eh bien la réponse elle est très simple, il va falloir accueillir les réfugiés climatiques du littoral. Et donc ces réfugiés climatiques qui vont donc construire leur pavillon vont avoir besoin d'eau potable. Et donc, du coup, il va falloir utiliser le potable et réinvestir dans des infrastructures de traitement, de solutions de traitement de l'eau. Donc, c'est une espèce de bourse sans fin euh, au profit de qui Alors, je pose une question et ça sera ma conclusion. Je pense, et, et c'est une question, je crois que les indicateurs, et le système de calcul du stress hydrique est complètement faussé. Et que si on arrive dans les mois qui viennent à mettre en place un certain nombre d'outils, il nous faut inventer un nouveau système d'indicateurs sur le stress hydrique. On nous raconte plein de salades sur le stress hydrique. C'est vrai qu'on a besoin d'eau, mais pas tant que ça. Donc, euh, pour toutes ces raisons-là, je vous pose la question. À qui profite le crime Les roues de l'écrime. Je vous remercie.